Hey hey hey! Salut les amis, merci d'avoir appuyé sur la vidéo. J'espère que le contenu va te plaire. Pour cette vidéo, nous sommes en compagnie de Cheyenne. Voilà, qui va nous raconter donc son témoignage. Un conseil, reste bien devant la vidéo. On y va J'ai grandi dans une famille non chrétienne, dans le sud-ouest, avec euh, un père qui était, comment dire, violent par la parole et euh, qui a, nous a fait vivre un enfer avec ma mère en fait, ça a été du harcèlement euh, moral et euh, pour ma mère physique aussi. Euh, j'ai été insultée j'ai été abaissée pendant toute mon enfance et mon adolescence. Je ne pensais que je ne valais rien, que je n'étais rien et que je n'arriverais à rien. Ce qui s'est répercuté sur l'école. Je n'arrivais pas, je pensais que ben, j'étais bête en fait et que je pouvais rien arriver à faire de bien. Et euh, j'ai grandi comme ça en fait. Et, euh, mais avec certaines valeurs qui étaient dans mon cœur. Euh, j'avais l'amour pour les autres en fait l'amour que je ne recevais pas de mon père je l'avais pour les autres j'avais euh, cette envie tout le temps d'être aimé en fait de, de gagner l'amour des autres et j'ai grandi comme ça et je euh, suis devenue adulte comme ça j'ai commencé à avoir l'âge de fréquenter des garçons et j'ai commencé aussi à fréquenter des personnes qui n'étaient pas les bonnes qui m'entraînaient vers un, un chemin qui était vraiment mauvais les sorties en boîte, euh, fréquenter des garçons, la fornication, ce genre de choses, boire de l'alcool, s'enivrer, chose que normalement s'enivrer je ne pouvais pas faire car je suis tombée malade étant petite, euh, j'ai fait une pancréatite aiguë qui a failli euh, me faire mourir et euh, il m'était complètement interdit de boire une seule goutte d'alcool, ce que j'ai pas fait en grandissant et c'est là aussi où... Je peux voir que Dieu a été là parce que nombreuses de fois où j'aurais pu mourir en buvant et vu les quantités que je buvais, j'aurais pu vraiment mourir et il ne m'est rien arrivé. Et euh, Bref, j'ai grandi, j'ai fréquenté de mauvais garçons parce que j'allais toujours vers l'image de mon père, des garçons qui me détruisaient encore un peu plus qui me rabaissait, qui me faisait avoir euh, aucune estime de moi et qui profitait de, de, de mon amour et de ma gentillesse en fait. Et euh, un jour, euh, avec mon père, c'est devenu très violent, de plus en plus violent. Et euh, un soir, j'ai voulu lui représenter l'image qu'il avait en fait. Et il avait l'habitude, lors de ses crises, de ces hurleries hein de tout casser dans la maison, tout mettre par terre. Et j'ai fait la même chose, bon pas toute la maison forcément, mais euh, je lui ai montré en fait ce qu'il faisait. Et euh, il a rigolé et je lui ai dit quoi, tu vas faire quoi en m'avançant vers lui Et là il m'a saisi à la gorge. Et euh, mon réflexe a été sur le moment, c'est qu'il y avait un couteau sur la table, je l'ai pris et je lui ai montré en fait. Il m'a lâché en rigolant, il me disant de toute façon ce couteau, il ne coupe pas. A partir de là, je me suis dit, ma vie en dépend, il faut que je parte. Donc deux semaines après, je suis partie et je suis arrivée à Château. Euh, j'ai vécu encore euh, une année euh, à Château avant ma conversion, euh, année où j'ai vécu euh, à peu près deux mois chez ma tante jusqu'à qu'elle euh, me mette à la porte avec ma mère. Ensuite de ça, on a été hébergé euh, par... Euh, des centres et, et tout jusqu'à ce je puisse prendre un appartement euh, grâce au travail à McDonald's et euh, à arriver à avoir l'appartement toute seule au moment. C'est là où aussi tout est reparti encore plus en engrenage. C'est-à-dire que je sortais tous les week-ends, jeudi, vendredi, samedi, des fois même dimanche. Je buvais des quantités énormes par rapport à avant. Et euh, euh, j'étais en fait partie dans, dans un enchaînement qui allait mener à la fin, en fait. Plus ça allait, plus euh, plus je me détruisais en fait. Et euh, plus je faisais des choses que même moi je trouvais ça. je me dégoûtais quoi. Et puis euh, un jour, je vais à la mission locale et euh, je rencontre un garçon. Euh, je découvre qu'il s'appelle anel euh, On commence à parler et je découvre qu'il euh, a habité à Bordeaux. Donc moi qui viens d'à côté de Bordeaux et tout, tout de suite, euh, on crée un lien et tout. Donc on, donc on garde contact, on se revoit. Et là, on découvre plein de points communs en fait. C'était tellement ouf que la deuxième fois où je l'ai vu en fait, après la rencontre, il y a une phrase qui a été très percutante quand on parlait. J'ai dit, c'est lui l'homme de ma vie. Ça a été clair, net, je ne savais pas d'où venait cette phrase, à l'époque, mais c'était net, quoi. Et euh, je me suis vraiment accrochée à ça, quoi. Et c'était la première fois que j'étais vraiment sûre, quoi. Et puis, euh, on, on s'est revus, on, on a recouvert encore plein de points communs, ou alors des différences, mais qui nous complémentaient, en fait. Et... Euh, trois semaines après qu'on soit rencontrés, il a voulu donner une chance à son ex, donc moi je pensais que c'était mort au final, que je m'étais complètement trompée. Il s'avère que ça n'a pas du tout marché avec elle. Et euh, peu de temps après qu'elle euh, qu qu soit partie, en fait, je vais chez lui, et il y avait un livre posé sur la table. Un livre qu'il lui avait donné en, fait, en main propre pour qu'elle le lise. Et... Euh, elle l'a regardée, elle l'a regardé, posée. Je suis arrivée, le livre je l'ai vu et rien que le titre, Dieu savait déjà en fait ce qui allait me, ce qui allait me, me toucher. Quoi. Ce livre s'appelle Au-delà de l'imagination. Et moi, tout ce qui était scientifique et tout, j'aimais bien. Donc euh, j'ai pris le livre et je, je lui ai dit tiens ça je vais le lire. Et en fait une amie euh, à mon mari aujourd'hui lui a dit celle qui prendra le livre, ça sera ta femme. Et j'ai pris le livre. <rire> j'ai lu le livre, en fait, le livre parlait de, de la création du monde, mais comment Dieu a créé le monde, les animaux, comment Dieu a fait l'homme. Et puis, euh, un peu un survol de la Bible, on va dire. Et euh, j'ai dit ça, d'accord, je me pose des questions, forcément. Et puis, euh, mon mari décide de m'emmener... Euh, de m'emmener à l'église, donc je découvre ce que c'est une église évangélique. Je, je vois un amour que j'avais jamais vu, que j'avais cherché, mais que j'avais jamais vu. Euh, donc j'ai cherché encore plus en fait, j'ai cherché encore plus cet amour à, à le voir. Et en fait plus j'en je, apprenais, plus je voyais que mes valeurs étaient les mêmes que ce que Dieu nous demandait de faire de faire et d'être, en fait, d'être une, une bonne personne à l'image de Dieu, quoi. Un jour, on a eu des problèmes avec mon mari par rapport à son ex, et je suis allée voir une amie qui était musulmane, et arrivée chez elle, impossible qu'elle me console, ça me... Et je me suis dit, tiens, si j'allais voir une sœur. Donc j'ai appelé, j'ai dit, Muriel, est-ce que tu es disponible, est-ce que je peux te voir alors elle m'a dit, écoute, là je suis à la bibliothèque, viens et tout, rejoins-moi, on se rejoint sur le chemin et je rentre à la maison. Je rentre avec elle, elle me parle d'une situation un peu commune et en parlant de Dieu. Et euh, elle me fait un, un petit témoignage, je suis sortie de là, comment dire, avec une paix, une paix inimaginable, je n'avais jamais senti cette paix. Et là, là j'ai compris ce que c'était le Saint-Esprit. <rire> je venais de recevoir le Saint-Esprit et euh, j'ai cru, j'ai vraiment cru qu'il y avait un Dieu d'amour. Après ça, ça a été un travail, j'ai appris à, vraiment à connaître Dieu, qui était Dieu, ce qu'il avait fait pour moi. Et que malgré que tout ce que mon père avait fait, il l'aimait quand même. Et que j'avais de la valeur à ses yeux. Alors, euh... J'ai beaucoup passé de temps dans la prière Et là, j'ai trouvé la force de pardonner à mon père Tout ce qu'il avait fait, c'était c'est là, ça a existé Mais c'est pardonné ce plus. Et c'est grâce à Dieu que j'ai réussi à trouver ce pardon Parce que humainement, ce n'est pas possible de pardonner tout ce que j'ai pu vivre Mais seul Dieu peut le faire Seul Dieu peut nous, nous ouvrir le cœur à pardonner des choses impardonnables. Et seul Dieu peut, peut nous, nous transférer son amour comme ça, qu'il puisse rayonner à travers nous et qu'on puisse aimer euh, chaque personne. Alors, euh, voilà ce que je veux, je veux transmettre, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Dieu nous protège même quand nous ne sommes pas encore ses enfants et quand nous le devenons. Dieu nous aime énormément la confiance en moi je j'ai réussi à en avoir j'en ai aujourd'hui et euh, j'ai fait un grand chemin depuis et euh, tout euh, tout ce que dieu fait c'est miraculeux c'est ça a été un, un bonheur de le connaître et de, de, de vivre chaque jour avec lui